Selon la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, 17 400 sites marchands ont été créés en France en 2020. Sur la même période, les ventes en ligne des enseignes magasins progressaient de 53%. Vous vous lancez dans le e-commerce et vous vous demandez comment choisir la meilleure solution de paiement en ligne Bonjour à tous, je suis Julie, responsable commerciale sur le marché des professionnels chez Société Générale. Je vais maintenant répondre à vos questions sur le développement de l'activité e-commerce. Je démarre mon activité sur Internet, comment installer une solution de paiement en ligne. Les solutions de paiement électronique sécurisées sont rapides à installer et à paramétrer selon vos besoins, même en cours de construction du site. Chez Société Générale, nous vous proposons Sogecommerce, une solution d'encaissement en ligne sécurisée pour les professionnels. G-Commerce est web responsive, c'est-à-dire qu'elle s'adapte automatiquement au format des écrans d'ordinateur, des tablettes ou des smartphones. Avec cette solution, nous nous occupons de la mise en place de l'outil de paiement numérique ainsi que de l'assistance technique. Les paiements en ligne sont-ils sécurisés Oui, toutes les solutions proposées assurent une sécurité renforcée au moment du paiement, pour vos clients et pour vous-même. Elles limitent ainsi les fraudes et donc les impayés. Le protocole 3D Secure authentifie le porteur de la carte avant la fin de la transaction. Vous pouvez aussi proposer à vos clients de régler leurs achats en utilisant un portefeuille électronique. Cette solution sécurisée leur évite de communiquer les données de leur carte bancaire. Est-ce que je peux utiliser ces solutions de paiement à distance pour l'international Tout à fait La solution Soge commerce vous permet d'encaisser des paiements à travers toute la zone euro. Hors zone euro, nous proposons d'autres solutions. Pour en savoir plus, il suffit de vous rapprocher de votre conseiller. Est-ce que je pourrais proposer à mes clients un règlement en plusieurs fois C'est en effet possible avec Soji Commerce. Il vous faudra paramétrer votre solution de paiement électronique afin de pouvoir proposer cette fonctionnalité. Vous pourrez notamment proposer des paiements en trois ou quatre fois avec nos partenaires CTLM et FrancFinance. Consultez votre conseiller pour en savoir plus. Je n'ai pas de site internet et fonctionne essentiellement sur devis. Quelle solution de paiement en ligne me proposez-vous La solution Sogé Commerce Lite, développée par Société Générale, vous permet de générer des demandes de paiement via SMS, lien, mail ou encore par le biais d'un formulaire de paiement en ligne. Vos clients pourront ainsi vous régler en toute sécurité, même si vous n'avez pas mis en place de site internet. Soge Commerce Lite limite le risque de fraude et donc d'impayés grâce au protocole 3D Secure. Cette solution permet aussi d'opérer vos relances de paiement ou vos recouvrements de créances. Combien ça va me coûter de faire du commerce en ligne Vous avez trois postes de dépenses incontournables. La création de votre site, les frais de gestion et de logistique liés à l'expédition et la solution de paiement. Chez Société Générale, le raccordement de l'outil numérique à votre site vous coûtera 300 euros hors taxes. La banque prélève également une commission sur chaque transaction. Est-ce que je peux gérer seule cette solution de paiement en ligne Oui, certainement. Ces solutions de facturation en ligne sont très intuitives et vous fournissent un rapport quotidien des transactions. Elles vous permettent de suivre et de gérer en temps réel votre business dans un back-office sécurisé. Selon votre activité, vous pourrez ajouter de nouvelles fonctionnalités spécifiques. Nous vous recommandons de prendre contact régulièrement avec votre conseiller pour faire le point sur votre situation et découvrir les nouveaux outils adaptés à vos besoins. Nous arrivons à la fin de notre vidéo. J'espère que ces quelques minutes vous auront permis d'avoir les idées plus claires sur le développement de votre activité e-commerce. Rendez-vous la semaine prochaine pour aborder un nouveau sujet et répondre à vos questions.